vidéo nous sommes le 2 août donc euh, nouvelle récolte de tomates donc euh, j'ai encore euh, une nouvelle variété qui, euh, qui est prête donc euh, celle-ci euh, c'est la Sacha Altaï donc elle est, elle est fendue j'ai vu que c'était une des caractéristiques de, de ces tomates donc je vais la récolter donc le, le pied le pied n'est pas très haut, il doit faire euh, allez, 1m60. 1 mètre 60 maximum. Donc il y a quelques tomates. Là, il y en a quelques-unes ici. donc Il y en a à peu près 4-5. Hein? Plus euh, quelques-unes par-ci par-là. Un petit peu plus bas, il y en a un peu plus plus bas. Voilà, donc là on voit qu'il y en a là, il y en a là. Donc euh, je récolte la tomate et je vous reprends après. J'ai ramassé aussi euh, quelques... Euh, Tomate euh, Black Cherry, donc pareil, on voit qu'elle est bien mûre, ça commence à se fendre. colté aussi euh, trois euh, tomates euh, Grégory Altaï, donc on voit que la différence par rapport à la Sacha Altaï, euh, la Grégory Altaï est plus grosse, donc la couleur n'est pas la même, elle est plus foncée, euh, elle, elle a vraiment un beau rouge, la Grégory Altaï. Et euh, celle-ci, je récolterai pas les graines parce qu'elles sont beaucoup plus petites que l'autre, qui était déjà euh, euh, celle que j'avais ramassée, était déjà limite au niveau poids. Donc, je pense que celle-ci devrait être bonne. Là, j'ai la tomate côtelas donc apparemment de petit calibre. Donc, j'ai celle-ci qui est mûre là. Voilà, ce que ça donne. Du pied, donc un mètre soixante à peu près, un mètre soixante pas mal de tomates en attente. La tomate jantard, donc une tomate orange de belle taille. Donc, alors, il y a plusieurs tomates dessus, hein. il y en a plusieurs en attente, il y en a encore en bas là. Donc, il doit y en avoir sans doute derrière, il y en a une par ici. Donc, derrière, j'en je vois pas. Donc, au niveau de la hauteur du pied, donc à peu près, je dirais 1m20, 1m30. Donc une belle tomate orange, elle est abîmée sur le côté, là, et un petit peu en dessous, mais bon, c'est pas gênant. Euh, on est devant le pied de cœur de bœuf hongrois, donc euh, qui donne des tomates euh, roses. Donc je vous montre, elles font, elles font à peu près la même taille, là. Je vous montre euh, la taille du pied, donc c'est pas très grand. Vous voyez, ça monte à 1 mètre... Euh, 20 mètres 30, je dirais pas plus. Et pour Lily qui m'a demandé si en fait la, la Big Rainbow était productive, donc voilà, je voulais te montrer Lily. Donc, ça, c'est des tomates que je vais récupérer demain pour faire des tomates farcies. Donc, il voilà, y, y en a plusieurs, tu vois, là. Donc. Il encore là. Voilà. Ici. Euh, Celle-ci, ça doit en être une aussi. Il euh, y tête a en dessous. Hein, ouais, J'en vois un petit peu derrière. Donc je trouve que c'est plutôt productif. Hein. Voilà. Alors j'ai vu aussi une autre fleur de bœuf polonaise. Je voulais vous montrer. Voilà, J'en ai deux comme ça, peut-être même... On a encore une, en tout cas, celle-ci a l'air vraiment très grosse, donc un peu dans la même veine que la, la Big beau sauf que celle-ci c'est une cœur de bœuf polonaise. Voilà, donc on attend on attend que ça mûrisse. Ici j'ai des amanas orange, donc je voulais vous montrer, C'est, c'est plutôt productif aussi. Il y en a plusieurs encore là, il y en a au-dessus. Là, là, là, et encore au-dessus qui, qui vont mûrir. Donc, je les avais présentés comme des, des ananas oranges, mais je me suis trompé en fait. J'avais mal étiqueté le, le pied. Donc, ce sont des amanas oranges. Autre petite erreur que j'ai faite. Donc j'ai fait une inversion entre deux variétés de tomates, entre euh, la Chocolate Strips, donc voilà qui donne ces tomates que j'avais présentées comme des Vintage Wines. Donc ce ne sont pas des Vintage Wines, mais des Chocolate Strips. Et je vais vous montrer euh, les Vintage Wines euh, qui se trouvent sous l'abri. Donc comme vous voyez, donc, les Chocolate Strips, ça donne plutôt pas mal. Là j'en ai, ai vraiment beaucoup là sont en attente, qui, qui commencent à être euh, à être bonnes hein, là, euh, franchement, j'en ai plusieurs là que je peux récupérer, j'en ai encore là, donc les chocolates strips sont très productifs je trouve. Euh, une partie où j'avais placé les pommes de terre carolus, donc euh, je me suis empressé en fait de retravailler le terrain et de semer des petits pois et des haricots. Donc euh, j'ai mis euh, deux rangs de petits pois euh, excellence et euh, des haricots castandelles. Donc maintenant je vous montre les vintage wines. Donc voilà, les vintage wines sont ici. Donc voilà, ça donne ce type de tomates qui pour l'instant sont vertes. Donc qui ne sont pas très grosses apparemment. Il y en a, a quelques-unes un petit peu plus grosses peut-être ici. Mais euh, elles ne sont pas encore vraiment vraiment mûr, donc euh, il y en a aussi un petit peu sur le haut. Je vais vous montrer la délice d'or, la tomate délice d'or. Donc voilà, et le pied euh, qui produit ces tomates. Donc comme vous voyez, ça fait allez, 1m10, je dirais, 1m10 de haut. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, euh, beaucoup de tomates, il y en a là aussi, qui, qui vont commencer à mûrir. Donc celle que j'ai est relativement petite, alors je ne sais pas si au niveau, euh, au niveau fourchette de poids elle va correspondre, mais en tout cas il y en aura d'autres qui seront plus grosses. Donc en fonction, je récupérerai les graines sur celle-ci ou pas. Tout le monde vient boire un petit coup, donc l'avantage, c'est à côté des légumes, ils peuvent se servir quand ils veulent. Donc c'est vraiment important, si vous voulez attirer les pollinisateurs, c'est aussi de leur donner des points d'eau, où ils puissent facilement accéder, sans risque de se noyer. Tout le monde connaît l'adresse du bar. Je vais en remettre un petit peu, en essayant de ne pas, pas les gêner. Une petite découverte que je viens de faire, donc euh, vous voyez j'ai les tôles ondulées là en plastique euh, je les avais pris avec le traitement anti-UV et en fait je viens de m'apercevoir que quand je pose mes mains dessus elles ne sont absolument pas chaudes par contre là où il y a le bois le bois lui doit accumuler la chaleur la tôle en elle-même il doit faire 35 degrés hein. donc, je m'attendais à me brûler la main en la posant dessus mais non pas du tout donc le traitement au cuivet, je pense, fonctionne assez bien. Donc nous sommes dans la cuisine. Euh, un petit récapitulatif sur les tomates que je vais vous présenter. Donc la première, la Las, Donc petit calibre. Ensuite Sacha Altaï. Ensuite la tomate Jantar. Et ensuite, la tomate Hungarian Earth, donc cœur de bœuf hongrois, avec la forme du cœur de bœuf. Et la tomate d'Élice d'Or. Voilà. Voilà, donc la tomate cotlas que je vais mesurer, donc en diamètre. Voilà, on est à 4'9' à peu près. Ensuite, en hauteur... On est à 4,3, donc relativement ronde. Maintenant, je vais la peser. Donc 59 g. Donc au niveau poids, elle correspond à la fourchette moyenne, qui est entre 50 et 70 g. Donc maintenant, je vais la couper. Je récupère les graines et je vous reprends. On passe maintenant à la tomate Sacha Altaï. Donc je vais la mesurer. Donc en diamètre, on est à 7 cm3 sur à peu près 5,6-5,7. Donc maintenant, je vais la peser. 182 grammes. Elle est dans la fourchette, le poids moyen est de 150 à 220 grammes. Donc maintenant je vais la couper. Voilà. Donc il y a quelques graines, pas énormément j'ai l'impression. Donc, je récupère les graines et je vous reprends après. Voilà, donc maintenant, on passe à la tomate jantard que je vais mesurer. Donc, on est à peu près à 8,4 à peu près sur 6 cm. Donc, je vais la peser. Donc là on est un petit peu bas, on est à 249 alors que la fourchette est à de 300, de 300 grammes à 1 kg. Bon malgré tout ça reste quand même correct même si elle aurait pu être plus grosse, il y en aura d'autres. Donc je vais quand même récupérer les graines sur celle-ci parce qu'elle a une, forme, une belle forme. Donc maintenant je vais la couper. L'intérieur est vraiment très joli, vraiment un très bel orange. Donc on voit les graines en périphérie, beaucoup de chair, assez juteuse. Donc la Sacha Altaï était elle aussi très juteuse. Donc je récupère les graines et je vous reprends après. On passe maintenant à la Hungarian Heart, donc le cœur de bœuf hongrois. Alors je vais la mesurer en diamètre. Donc on est à peu près à 7, ,7 cm 7. Ensuite en hauteur. Donc elle fait elle fait 8 cm à peu près. Au niveau poids, on est à 265 grammes à peu près. On est un petit peu, un petit peu en dessous. Euh, le poids moyen est de 300 grammes à 1 kg pour le poids moyen. Donc la deuxième, on est un peu au-dessus. 285. Donc là, on n'est vraiment pas loin euh, du, du bas de la fourchette. Là, on est un petit peu moins, mais bon, c'est acceptable quand même. Vraiment, euh, au niveau forme... Elles se ressemble vraiment beaucoup, il y a très peu de différence en termes de poids. Donc je vais quand même récupérer les graines sur ces deux là. Maintenant je vais la couper. Voilà donc, elle est assez juteuse. Très peu de graines. l'autre aussi voilà. on a un petit peu plus sur celle ci mais qui reste en périphérie donc il y a quand même beaucoup de chair c'est assez épais quand même ça reste ferme donc euh, voilà donc euh, je récupère les graines et je vous reprends après donc j'ai classé les variétés en fonction de mes préférences donc, la première que j'apprécie, c'est la Sacha Altaï, qui reste une tomate juteuse, douce, peu sucrée. Euh, ensuite, on a la tomate Janta, qui est assez juteuse, douce, peu sucrée, euh, voire avec une pointe d'acidité. Euh, ensuite, elle est suivie de la délice d'or, qui elle aussi est douce, juteuse, mais encore un petit peu plus acide, je trouve. Donc ensuite la tomate Hungarian heurt donc le cœur de bœuf hongrois, qui est un petit peu plus neutre en fait comme tomate. Donc ce qui est intéressant, je trouve, c'est la consistance en fait de la tomate. On a vraiment l'impression de manger quelque chose de consistant, plus qu'avec d'autres tomates. Elle est beaucoup moins juteuse, donc c'est vrai que ça balance un petit peu avec celle que j'ai mangée jusqu'à présent. Donc euh, elle n'est pas désagréable. Euh, je pense que peut-être en tomate farcie, ça pourrait être sympa. Euh, ensuite, on a la tomate euh, Côtelas, donc qui est une bonne tomate, mais euh, qui n'est pas exceptionnelle. Donc euh, encore une tomate que je, je mettrai euh, dans le même lot euh, que pour la tomate Glacier Immure Prior Beta. Euh, et sibériane, en fait, euh, pour moi, c'est des tomates qui, qui sont à peu près équivalentes en termes de, de qualité gustative. Euh, elles sont bonnes, mais elles ne sont pas exceptionnelles. Donc, euh, voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour euh, vous tenir au courant de la sortie de mes dernières vidéos. A bientôt